Et nous... Que vous allez bien, je vais essayer de ne pas parler trop fort parce qu'il y a mon papa qui dort encore. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous vloguer ma journée parce que c'est une journée avec un programme plutôt cool et plutôt chargé. Je vais vous l'expliquer je pense tout à l'heure parce que mon papa il fait encore dodo, donc euh, on va pas faire de la l'ASMR. Donc je suis en train de prendre mon petit déjeuner et en même temps je fais en fait de la recherche d'emploi, ça fait partie de ma routine du matin, tous les matins je regarde les emplois disponibles et là je viens de voir une offre à Nantes qui me plairait énormément donc je vais de ce pas postuler, c'est pas tous les jours qu'il y a des offres qui me plaisent donc, euh donc là j'en profite, let's go Bon, je vous montre pas tout ce que je fais comme maquillage, hein, mais si jamais un jour vous voulez que je vous montre ma routine make-up, je me dis pourquoi pas en réel sur Instagram <musique> Voilà, Je vais vous expliquer un petit peu le programme de cette journée qui est trop cool sauf un truc qui est le premier truc donc j'ai hâte que ce soit passé. J'ai rendez-vous tout d'abord à 10h à Pôle Emploi avec ma conseillère donc ça je vous avoue c'est le truc pas très très cool. Ensuite en début d'après-midi j'ai rendez-vous pour me faire un nouveau piercing. J'ai trop hâte, vous verrez tout à l'heure lequel c'est. Ensuite avec une amie qui m'accompagne on va aller à un bar à chat qui est le Chapuccino. Euh, à Rennes pour ceux qui connaissent, donc je suis trop contente. Et ensuite, on va rejoindre d'autres copains dans un bar, un, un bar classique. Donc, c'est une bonne journée qui m'attend, je suis trop contente et je suis super contente surtout de vlogger et de vous emmener avec moi. Ah, et je pense qu'entre Pôle emploi et euh, mon rendez-vous piercing. Je vais vous faire un mini haul de mes cadeaux de Noël parce que là je les vois, ils sont juste devant moi dans des sacs cabas. Donc je me dis ça peut être l'occasion de vous les montrer. Je sais que moi j'aime bien regarder ça, ça peut donner des idées de cadeaux de Noël ou d'anniversaire parce que Noël maintenant c'est dans longtemps mais des cadeaux d'anniversaire. Écoutez bah zé zé zé zé zé zé zé zé zé Bon et eh bien écoutez euh, je m'en vais à mon rendez-vous euh, Pôle emploi. Franchement j'y vais euh, avec une flemme monumentale. Petite playlist pour essayer de se motiver et puis euh, je vous tiens au jus après les rendez-vous si ça m'aura été utile ou pas. Je vous spoil, je pense que voilà quoi. Écoutez les amis, je sors de mon rendez-vous euh, Pôle emploi. Euh, j'ai été mauvaise langue, j'ai appris plein de trucs donc c'est cool. Je suis contente finalement d'avoir eu ce rendez-vous là. Là le programme qui n'était pas prévu c'est que je vais passer à Boulanger pour euh, acheter un nouveau trépied pour ma caméra. Trépied de vlog il est complètement cassé et ma caméra euh, ce matin est tombée plein de fois. Bon me voilà rentrée de ce périple. C'était vraiment un petit périple là. Et donc comme je vous le disais, bah, je vais vous faire un petit haul de mes cadeaux de Noël. Ça peut vous donner des idées puis voilà j'ai envie de vous les partager et vu que je les ai toujours pas rangées c'est la bonne excuse après pour que je les range alors on va commencer par deux paires de chaussures c'est des modèles que je voulais absolument donc d'abord j'ai eu des petites pumas j'essaierai de vous trouver les liens de tout ce que je vais vous montrer de vous mettre en barre d'infos si jamais ça vous intéresse tada regardez ça comment elles sont trop trop belles j'adore donc on a une grosse plateforme et puis des couleurs pastel trois couleurs pastels comme ça c'est trop trop Trop beau, j'ai trop hâte de les porter. Ça pour le printemps ça va être canon. Faut juste que je regarde comment on peut nettoyer des baskets. Parce que les baskets blanches, j'en ai plein que j'ai qui sont mal nettoyés. Enfin qui sont pas nettoyées. Je sais pas comment les nettoyer. Si vous avez des astuces, dites-les moi en commentaire. Ensuite la deuxième paire de chaussures. Ce sont des converses que je voulais absolument. Ce sont donc des converses blanches, mais à plateforme. Vous voyez Et c'est les plateformes où il y a un trou ici, comme ça. Oh, je les trouve vraiment canon. Après, c'est des converses classiques, donc mon temps, c'est la plateforme en fait. J'ai un truc avec les chaussures à plateforme en ce moment. Oh, J'ai reçu... Un petit bijou d'une marque que je ne connaissais pas du tout, qui est la marque June Store. C'est une seule boucle d'oreille. Vous voyez, il y a deux boucles d'oreilles et il y a une chaînette entre les deux. Et regardez comment ça rend, trop bien. Vraiment, c'est canon. J'ai pas d'autres mots. Quand on a un deuxième ou un troisième trou, ah oui, j'ai mis à mon troisième trou et ça rend trop bien. La chaînette elle pend un peu. Donc voilà pour ce bijou qui est une, j'allais dire, qui est un réel bijou. Mais dans le sens euh, une merveille, bref. Des chocolats, les meilleurs chocolats du monde, les chocolats à vin. J'ai gentiment demandé au Papa Noël un certain sac à main et il a été adorable et il me l'a amené. Donc c'est un sac qui est assez simple, c'est un Anna Field, Vous voyez qui est très joli moi je trouve, hein, est... j'adore la forme. Et euh, sinon après c'est un sac classique mais c'est du simili cuir. Je l'adore parce que mon sac à main actuel est complètement mort. Et j'ai craqué sur celui-ci avec le bandana, enfin le... Le foulard plutôt. Merci Papa Noël franchement. Oui je crois encore au Père Noël. Et alors Ensuite j'ai eu pareil un portefeuille parce que le mien il a genre... Il doit avoir euh, pas loin de 10 ans. J'adore la couleur. La couleur est trop belle. Et il est trop pratique parce que vous voyez il y a une première ouverture ici. Où euh, t'as le classique avec toutes les cartes à ranger. Et ensuite tu as une fermeture sur le côté. Et là tu peux ranger encore toute ta monnaie, plein d'autres cartes et tout, enfin il est hyper pratique. Ensuite depuis le temps qu'on en entend parler et franchement euh, j'ai beaucoup réfléchi à ça et je voulais, j'ai demandé plusieurs soins de la marque Typologie. Donc euh, j'en ai demandé, j'en ai eu quatre c'est trop bien. D'abord j'ai eu le gel nettoyant qui est euh, à l'Aloe Vera. Donc euh, j'ai fait euh, suite à ma... J'ai fait un diagnostic de peau en fait sur leur site. Également la petite crème hydratante qui apparemment est géniale et qui est à base de 9 ingrédients. Et ensuite j'ai demandé deux sérums. Donc c'est les... les versions petites, elles sont toutes minuscules. Celle à la vitamine C. Donc, donc celle-ci c'est vraiment à mettre le matin pour... Euh... Euh, faire euh, enfin c'est un sérum visage éclat et radiance et le deuxième petit sérum que j'ai demandé c'est celui à l'acide salicylique et au zinc vous avez des imperfections localement et eh bah ben, euh, ça va venir aider à faire partir le bouton. Donc voilà on entend parler de ces produits de partout. Et euh, je me suis fait influencer. L'influenceuse influencée. Je déteste dire que je suis une influenceuse. En plus je sais pas pourquoi je dis ça. Parfum qui est mon parfum préféré de tous les temps. J'ai eu le parfum Richie Richie. Donc je suis trop contente. Donc c'est de la marque Nina Richie. Euh, et euh, c'est vraiment mon parfum depuis que je suis en seconde je crois je le mets tous les jours pour continuer dans le même délire euh, j'ai quelqu'un d'autre qui m'a offert un, un coffret de chez Lancôme non mais regardez la beauté de la boîte je pourrais gâter en fait dedans on a le parfum la nuit trésor que je trouve euh... L'odeur est incroyable, c'est mon deuxième parfum préféré, donc voilà, vous avez mon top 2. Et avec, il y a un lait de parfum et une, une douche de parfum, donc un gel douche et un lait pour le corps, quoi. Après, j'ai eu deux bombes de bain, enfin euh, non, une mousse de bain et une bombe de bain de la marque Lush. Donc on en a une qui est d'abord en forme de, de pomme, pomme, euh, pomme d'amour même. Et la deuxième, euh, les coquinous en forme de pêche. Oh. Et le dernier cadeau que je vais vous montrer ça m'a été offert par les personnes du service dans lequel j'ai fait mon stage de fin d'études donc je trouve ça trop mignon qu'ils m'aient offert un cadeau et en plus trop bien choisi puisque c'est un livre sur Indochine donc si vous ne le savez pas je suis fan du groupe Indochine et c'est un livre sur leur aventure un peu sur leur histoire et franchement bah, j'ai trop de le lire en plus c'est en gros caractère donc franchement ça va moi qui suis pas une très bonne lectrice ça va aller et dedans il y a des photos et tout, enfin franchement c'est trop bien, je suis trop contente. Voilà pour un petit cadeau de Noël, écoutez, là moi je vais me reposer un petit peu et puis après je vais manger avant de partir pour aller me faire percer. J'ai peur, j'ai hâte. Je vous retrouve tout à l'heure du coup. Bon et eh bien ça y est les amis, j'ai fini de manger euh, et là je m'en vais direction le salon de piercing. J'ai je... le stress qui commence à monter, euh, surtout que je suis pas à l'avance. C'est une même question ça. Moi j'aime bien quand il est au dessus. Personnellement au -dessus je trouve ça joli. Parce que sur votre Instagram j'ai vu qu'un en dessous. Ouais. Et, euh, sur la j'en dis au-dessous, et moi je trouve ça joli au dessus. Vous avez l'angle qu'il faut en fait pour qu'il soit au dessus. De toute façon le bijou est super joli donc. Euh... Ouais, ouais, ouais, ouais, Allez je, je le fais au dessus. Ça. Je flippe voilà les gars. <rire> oh, ah ça serait ouais. super. Hein, bah, ouais. Comme ça c'est bien pour vous. Ah ouais. Ok, hâte. il faut que ce soit perpendiculaire, donc je c'est un ouais. parallèle un peu à votre forward C'est quand vous allez me dire on y va, vous allez dire ok C'est là que j'ai voilà, le petit coup de pression mais je sais que c'est un peu moins passé. <tousse> oh la vache c'est le pire de ce film que j'ai fait Là vous faites quoi là en fait c'est parce que c'est en train de s'éviter Ah pas du tout, Là je nettoie, j'enlève la betadine parce que je vous ai tartiné, vous allez l'ouvrir à moitié rouge. Ah oui d'accord, ok. Mais voilà, c'est beau, ça. non ça saigne pas. C'est moi j'espère que ça va vous plaire. Je peux me regarder Ah vous pouvez au contraire, allez-y. Je, je prends juste mon temps pour ne pas faire de malaise voilà, parce là, là, là, que ouais, j'en ouais, fais très facilement. A... Oh là là. Alors, ah oh là là. Elle est pas mal cette oreille La beauté, ça y est Bon, je vais pas vous mentir, j'ai eu très mal. <rire> mais je mine tout, je vous la recommanderai. Je vous la recommanderai toujours, je vous l'ai toujours recommandé Et euh, ça ne changera pas. Bon, bah les gars, me voilà euh, sortie avec euh, mon nouveau piercing. Euh, là, en fait, ça va, ça chauffe à peine. Je sais que ça va être ce soir que je vais commencer à douiller, mais c'est normal. Je suis avec une copine, alors je vous montre pas son visage bien sûr. Hop, on va laisser passer le petit vélo. <rire> mais là, du coup, le programme, c'est qu'on va au Cappuccino, c'est ça Cappuccino, donc un bar à chat. Let's go, c'est parti, je suis trop contente, regardez les gars, je suis trop contente mmh. 다음 영상에서 만나요! 다음 coucou me revoilà je suis rentrée chez moi donc je viens d'arriver chez moi j'ai déjà mis ma combi pilou pilou mais je suis trop contente je voulais faire un petit débrief du piercing avec vous alors attendez je vais essayer de vous poser donc euh, le piercing s'est très bien passé mais je dois admettre que j'ai eu très mal j'ai eu vraiment plus je crois que c'est le piercing j'ai deux élix un tragus et trois trous à chaque lobe, et c'est le piercing qui m'a fait le plus mal, très clairement. Mais depuis là j'ai pas très mal, euh, je sens que ça me chauffe un petit peu, mais franchement ça va. Déjà des projets de piercing euh, pour euh, les prochains mois, mais elle m'a dit d'attendre au moins 2-3 mois pour le prochain. Euh, je suis un peu accro au piercing, c'est comme les tatouages. C'est une catastrophe une fois que tu as commencé tu peux plus t'arrêter quoi c'est un truc de fou donc comme vous l'avez vu après le piercing on est allé au bar à chat avec une amie à moi euh, un peu déçu du chapuccino d'ailleurs il euh, n'y avait pas beaucoup de chats et euh, du coup bah en fait euh, bah c'était comme si on était dans un café normal donc un peu déçu ensuite donc on est allé dans un bar normal et on a bu d'abord un thé et ensuite il y a deux copains qui nous ont rejoints et euh, on s'est bu une petite bière et là du coup moi je suis rentrée Ce que je vais faire bah mon papa est là donc je vais descendre avec lui tout simplement mais voilà que Globalement, c'était une trop bonne journée et je suis trop heureuse de ce piercing. Là, je vois, j'imagine plus mon oreille sans en fait. Bon allez, moi je descends, je vais rejoindre mon petit papa, on va regarder la télé ensemble. Oh bah le bébé Elle est où la tétée T'es dans ton petit panier Ah bah dis donc, tu sors Tu veux manger Oui. Oui, tu veux. C'est La pâte C'est bien, loulou. Bon appétit. Toujours venir à table avec nous, hein, Bibou Hein Toujours tu viens à table avec nous pendant qu'on mange Je vous retrouve, il est beaucoup plus tard, puisqu'il est 22h. Je vais déjà me préparer à aller me coucher, donc euh, là je vais commencer mes soins euh, classiques, donc des maquillages, nettoyage du visage, tout ça. Et après on va passer à la partie des soins du piercing, et ça, j'ai peur. Bon, on arrive au moment fatidique des soins, là je me suis bien attachée les cheveux. Euh, je vais dormir avec les cheveux attachés comme ça euh, pour les premières nuits, je pense, pour être sûr qu'il n'y ait aucun cheveu qui se coince dans le piercing ou quoi. Bon, j'ai commencé par me laver les mains. Première étape, ça va. La deuxième étape, c'est une solution centre que j'ai. C'est en fait un savon antiseptique que je vais devoir utiliser que les deux premières semaines. Mais J'arrive pas à accéder à la zone, non Aïe. Aïe. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Dernière étape, on vient avec des compresses stériles. Essuyer le petit piercing. Écoutez, je pense que c'est pas mal. Bon, et eh bien, c'est dans mon lit que je vous retrouve. Oula, faut pas que ça touche. Euh, j'ai trop peur, en fait, j'ai l'impression d'avoir mal fait les soins si vous avez des tips. Parce qu'en fait, c'est une partie où je peux pas accéder directement, genre au trou, genre en dessous. Priez pour moi que, la... que les premières semaines se passent bien une fois que les premières semaines se passent bien, les semaines d'après, normalement ça devrait aller. Et oui j'ai un t-shirt McDo, ne posez pas de questions. Vous savez quoi, je vous l'ai jamais dit, j'ai travaillé 3 jours à McDo. Et au bout de 3 jours je suis partie. C'était l'anecdote un peu nulle sur moi. On finira ce vlog là-dessus. L'anecdote de merde quoi putain. C'est avec ce magnifique angle que je vous laisse. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vlogs. Moi, c'est vrai que c'est un format que j'aime bien faire. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao